bonjour bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui tout simplement nous allons vous montrer comment matérialiser vos escaliers très très facilement dans le logiciel robot avant d'appliquer de, de les charges donc c'est la méthode la plus facile pour la matérialisation de, vos, de, vos, euh, de votre escalier donc ça toujours attendez si tu es nouveau, milieu sur la page n'hésite pas de t'abonner, de commenter et de partager alors au fond je suis le robot et j'ai déjà montré comment paramétrer l'interface robot donc je vais juste aller très vite par rapport à cela et je ne vais pas trop perdre de temps pour encore expliquer Donc si vous voulez savoir comment se passe pour paramétrage, je vous conseille juste d'aller regarder les autres vidéos que j'ai déjà mis dans la, dans la description. Donc pour notre escalier, nous allons faire l'escalier sur un étage de 3,2 mètres, mètres de hauteur. Donc la hauteur spécifique sera de, de 3,2 mètres. Nous allons juste venir dans la matérialisation des axes. Position en x, répétez une fois de 4,5 en x. Nous allons cliquer sur ajouter. Nous allons venir aussi en y, répétez une fois de 4 mètres. En, en, en fait, 104 mètres, cliquez sur ajouter. Venez en z de mètre 3,2. Nous allons répéter une fois. Tiens. Une fois et a 3,2 la hauteur de notre la hauteur sur le plafond de notre projet cliquez est ajouter C'est que nous allons nous placer ici. Prendre la moitié de 1,2 qui est de 16 de 3,2 en fait qui est de 1,6. Cliquez sur ajouter et le mettre en gras. Vous verrez pourquoi j'ai mis ceci. Ça va nous permettre de représenter notre notre palette. Je clique juste sur appliquer et revenir en X. c'est déjà les arts que j'ai modélisés ici. Revenir en X. Ici dans le sens 1, 2, je vais venir, je vais venir sur y, mais dans le sens abc pour que ça puisse être bien, bien, visible. Donc, nous avons vu cela. bon j'ai mis dans le sens y de valeur, ça doit être abc appliqué. Donc, dans avons a, et bien d'autres. Donc, une que nous allons faire c'est quoi Nous allons venir dans ce sens, créer notre, notre palier. Donc, nous allons quitter de 1 en x 1, prendre un un espacement de 1 mètre. dans notre palier sera de mettre qui se ajouté mettre cela en, en gras venir à 3 à 4,5 mettre moins 1 moins 1 qui se ajouté mettre aussi cela en gras venir aussi en y que voici qui sont en abc qui sont à ce sens aussi créer une, une, une, euh, une légère saillie donc une un légère saillie au niveau du, des marches ce qui doit se passer là notre truc est de 4 mètres, donc nous allons venir ici la prendre, retirer 10 cm à ceci, ça va, donner, va rester à 4 mètres va rester 3,90 donc nous allons prendre 3,90 divisé par 2, ça va donner 1,95 donc nous allons venir ici là mettre l'espace de 1,95 donc nous le nous placer en, en 0, cliquez sur ajouter, le mettre en gras le placer en 4, mettre juste le moins là mettre juste le mot et cliquer sur ajouter et mettre aussi en, en tout simplement et cliquer sur, sur appliquer. vous allez constater cela appliquer et fermer nous allons fermer partir juste en vue beaucoup puissiez facilement comprendre ce que je suis en train de vouloir faire ici. ça sera le départ de notre escalier. notre escalier sera donc nous avons ici euh, la, la, euh, le palier des départ. nous allons quitter là monter pour ici pour le palier de repos et maintenant nous allons continuer pour arriver à ce niveau-ci pour notre dernier ou que dernier volet donc euh, nous allons partir tout simplement du j'ai déjà montré comment paramétrer les les épaisseurs de dalles dalle donc parce que ici pour matérialiser les escaliers nous prenons les dalles donc je vais juste venir là et prendre l'épaisseur de la dalle que j'ai déjà eu à, à paramétrer l épaisseur volet que j'ai déjà montré dans l'autre vidéo je vais désactiver la dalle horizontale je vais d'abord cliquer là là là ça a déjà fermé pour notre premier palier donc je vais je vais reprendre j'ai fait nous sommes vérifiés. je vais bien préciser vérifier que vous êtes la 0,0 à ce niveau en z donc nous allons cliquer cliquer encore la là dessus donc venu sur rectangle Cliquez là là là la méthode rectangulaire, vous cliquez juste sur trois points Donc, si vous prenez la méthode par contre vous allez cliquer sur plusieurs points pour... constater bien ce que je vais faire je vais cliquer sur le premier point à ce niveau cliquer sur le deuxième point et maintenant, pour que ça soit incliné, qu'est-ce que je fais Je viens là, je me positionne, là je viens 1,6 et j'ai clique juste sur un des angles. Ça donne ceci. Donc, vous partir en 3D, vous allez constater avec moi ce que ça a donné. Une partie vue, comme on pense, orbite, rotation orbite. Donc, euh, voici un peu ça, voilà la volée qui est qui est inclinée. Nous nous va encore en 3D. Euh, nous allons cliquer, nous, nous allons matérialiser encore notre, notre volée. Là c'est l'autre volet nous allons créer l'autre marche nous allons cliquer un premier point deuxième point et partir à la hauteur 3,2 cliquez le le dernier point et créer à la hauteur 3,2 notre notre volet donc nous partir juste en 3D pour visualiser cela rotation donc on constate avec moi que notre escalier a été matérialisé et il manque plus qu'à appliquer les charges et aussi les poteaux et bien d'autres. Donc, juste pour ça, c'est le poteau là-dessus. Je vais juste prendre mes poteaux que j'ai déjà eu à paramétrer, plutôt tout. BA, qui euh, peut être 15 par 20 positionner Donc, je suis venu là. c'est 3. Ils ont mis vers le bas. Je mets là, c'est bon. Et le bas. Je clique ici là. Voilà, petit. Donc, je vais faire là. Là. Je pense qu'on pourra aussi positionner les poutres sur si vous donc c'est très simple c'est pas très c'est pas chose de très c'est pas une chose de très compliquée donc c'est pas trop trop compliqué pour la matérialisation de l'escalier dans le robot donc je vous remercie pour votre aimable attention à nous revoir la prochaine fois pour une nouvelle vidéo